Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques clés pour pouvoir déjà improviser dans un style pop ballade. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui concerne euh, l'accompagnement, l'improvisation ou encore la compo au piano, je vous invite à visiter le site formation Vous pourrez bénéficier eh bien, de mes meilleurs conseils pour aller euh, vite et progresser bien et vous découvrirez les différents cours que je propose pour approfondir votre piano. C'est parti Alors, pour pouvoir improviser facilement au piano, quel que soit le style, on va retrouver finalement un peu toujours la même approche. Cela va consister à connaître les accords, à connaître comment ils s'enchaînent les uns aux autres, et comment on va pouvoir jouer avec chacun de ces accords pour être créatif euh, sur les notes qui constituent chaque accord. Par exemple, si on prend Do majeur, les notes c'est Do Mi Sol, donc vous pouvez retenir Do Mi Sol pour Do majeur. Ensuite, on va jouer Sol majeur, Sol Si Ré, retenez Sol Si Ré. Ensuite, on va jouer La mineur, La Do Mi, retenez La Do Mi. Et ensuite, on va jouer Fa majeur, retenez Fa La Do, Fa La Do. Vous allez bien retenir chacune des notes pour chaque accord. Do, Do, Do. Mi, Mi. Sol. Sol, Si, Ré. La, do, mi, fa, La, Fa, On va peut-être, dans un premier temps, simplement jouer la première note des accords à la main gauche. Par exemple, pour Do, Mi, Sol, on va jouer le Do. Pour Sol, Si, Ré, on jouera le Sol. La première note ici. D'accord Donc pour Do mi Sol, on joue le Do. Pour Sol, Si, Ré, on joue le sol à la main gauche. Pour la mineur, la do mi, on va jouer le la. Et pour le euh, fa majeur, fa la do, on va jouer le fa. Donc, do, sol, la, fa. C'est la première note de nos accords. Et à la main droite, vous allez simplement jouer d'une façon aléatoire, mais essayer d'être musical sur les notes de chaque accord. Alors, vous pouvez vous dire, bon, c'est un quatre temps, on va essayer de faire... Euh, huit croches par accord, par exemple. <musique> Et vous pouvez vous amuser comme cela. Donc vous voyez, pour chaque accord, je joue d'une façon aléatoire sur les notes de chaque accord. C'est-à-dire que pour Do, Mi, Sol, je ne vais jouer que les notes Do, Mi, Sol, mais d'une façon euh, finalement aléatoire, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir peur de renverser mon accord. C'est-à-dire que si je joue un Do en haut, un Sol ici, un Mi là, eh bien, qu'importe, ça me forme un accord de Do majeur. Je suis dans l'harmonie. Ça ne va pas sonner faux. Je vais pouvoir donc improviser euh, sur les notes domi-sol, quel que soit eh l'agencement des notes. C'est ce qu'il faut retenir, déjà, si vous voulez vous amuser à improviser dans chacun des accords. Donc, Pareil pour sol, hein, vous allez jouer de manière aléatoire sur les notes sol-si-ré, quel que soit l'emplacement sur le clavier. Pareil pour la mineure et pareil pour Fa majeur. Donc, sur les notes Do Mi Sol pour Do majeur, sur les notes Sol Si ré pour Sol majeur, sur les notes La Do Mi pour La mineur, et sur les notes Fa La Do pour Fa majeur. Cette suite d'accords, elle est très connue, il y a plein de chansons qui sont construites sur ces accords-là. On peut ensuite essayer de varier un peu les plaisirs et être créatif sur ces mêmes accords. On n'a pas pour l'instant besoin eh d'enrichir les accords, bien que, bien sûr, lorsque vous allez pouvoir lorsque vous allez vouloir approfondir un peu les choses, chacun de ces accords vont, vont, vont pouvoir être enrichi avec des notes supplémentaires et on va pouvoir apporter des couleurs supplémentaires. Mais déjà, rien qu'avec trois notes par accord, on va pouvoir s'amuser. Par exemple... Là, j'ai simplement joué la même chose, c'est-à-dire Do majeur, Sol, La, Fa. Ensuite, j'ai joué Do, et puis Sol, et puis Do. D'accord Donc, euh, l'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de La, la mineur, l'accord de Fa, l'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de Do. Mais j'ai joué d'une manière, euh, eh bien, de façon à ce que ça soit musical à ce que ça soit beau, j'ai joué sur la nuance, c'est-à-dire j'ai joué plus ou moins fort sur mon clavier, j'ai essayé de faire vivre euh, mon, mon, mon piano, d'accord En apportant des nuances, en appuyant plus ou moins fort, j'ai utilisé la pédale forte, donc ensuite on va pouvoir valoriser notre jeu rien qu'en utilisant des nuances comme ça. Donc si je détaille un petit peu ce que j'ai fait, on voit qu'ici j'étais sur Do majeur, puisque j'ai joué les notes Do, Mi, Sol. Il y avait ici le Mi, mais c'est la même note. Enfin, c'est une note qui fait partie de Do majeur, pas de problème. Ensuite, j'ai joué ce groupe de notes-là. Et ici, on voit qu'on est sur l'accord de Sol majeur, puisqu'on voit uniquement les notes Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, et puis Si, Ré, là, à nouveau, à la main gauche. On est sur Sol majeur, il n'y a aucun problème, on est sur la bonne harmonie pour jouer un Sol majeur. Euh, c'est simplement qu'à la base, j'ai joué ici le Si, au lieu de jouer la première note, le Sol, mais j'ai le droit, ça me crée comme ça... Une, une ligne mélodique à la main gauche, à la basse, qui va me permettre d'amener le La pour jouer le La mineur. Et vous voyez ici, je n'ai joué qu'un La mineur, La, Do, Mi, Do, ça fait partie de l'accord. Donc, c'est vraiment un exemple. Hein Ensuite, j'ai joué un Sol à la main gauche, et puis à la main droite, Do, Mi et Do. Devinez ce qu'est ce, ce qu cet accord. C'est un Do majeur, tout simplement. Do, Mi, Sol et Do. Do, Mi, Sol, c'est Do majeur. J'ai joué un, bas, un, un Sol à la basse. C'est pour amener mon Fa, pour jouer une petite... Une, comme ça, ça me permet d'avoir une ligne conductrice à la main gauche. Des notes comme ça, euh, eh bien, qui descendent d'une façon euh, conjointe. voilà. Ensuite, j'arrive sur Fa. Ici, Fa... La, Do, Fa. On retrouve Fa, La, Do, on est sur un Fa. Puis Do majeur. Do, Mi, Sol. J'ai joué un Mi à la basse, mais on est sur, la note, sur une note de Do majeur. Et puis Sol. Sol, Si, Ré. D'accord Et Do. Donc voilà, vous pouvez vous amuser ainsi à jouer les... Bon, pour commencer, comme je vous le disais dans le premier exercice, les, les notes fondamentales des accords, c'est-à-dire... Pour Do majeur, le Do, pour Sol majeur, le Sol, pour La mineur, le La, pour Fa majeur, le Fa, voilà. Et vous vous amusez comme cela à la main droite, de jouer de manière aléatoire. Donc un coup, ça va sonner peut-être plus mélodique, si vous êtes plus... dans quelque chose de plus libre. Mais si vous faites comme ça quelque chose d'un petit peu plus fermé, ça peut faire penser plutôt à un accompagnement. Un petit peu comme si vous accompagnez une chanson avec les accords de la chanson, mais en arpège. Ensuite, bien sûr, on pourra aller plus loin. Bon, je ne vais pas forcément tout détailler, mais... en connaissant l'harmonie, en connaissant les règles harmoniques, on va pouvoir enrichir nos accords. C'est là où je vais pouvoir, bien sûr, vous accompagner tout au long du cursus GM piano. J'espère que cette première approche pour improviser dans un style pop-balade va pouvoir vous ouvrir peut-être un petit peu euh, un horizon nouveau que vous allez pouvoir exploiter. Essayez dès aujourd'hui à jouer les accords Do, Sol, La mineur Fa. Essayez de chercher quelque chose de, de musical, de joli et de commencer à improviser vous pouvez même former vos accords à la main gauche, comme ça, euh, entièrement, c'est-à-dire jouer Do, Mi, Sol à la main gauche, Sol, Si, -ré, La, Do, Mi et Fa, La, Do. Et vous jouez dans les notes des accords à la main droite. Et on peut vraiment euh, jouer d'une façon totalement... Euh, comment dire En fait, vous pouvez inventer tout un tas de choses. Vous pouvez créer des chansons entières comme ça, juste en changeant et en modifiant le rythme, la façon dont vous allez improviser à la main droite. Et, et voilà, il n'y a, a pas de règle. Vous pouvez vous inventer vos propres arpèges. Bien que, bien sûr, on ne va pas réinventer la roue. Hein. L'important, c'est d'être dans les notes des accords.